Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 9 de State of Decay. Euh, je le tourne à la suite de l'épisode 8, donc on se retrouve exactement où on était. Bah, il faut toujours qu'elle cause quand je cause. Voilà. Dans des trois bicômes humaines, c'était pareil. Là, voilà. Donc, on est toujours dans la nuit. Voilà. On a un survivant à détresse. On avait vu ici. On va y aller tout de suite si je ne me rate pas la route. Donc, c'est gauche, gauche, gauche. Gauche, gauche, gauche. Ça ne devrait pas poser problème jusque là. Si je ne me rate pas la route. Si tu mettais les phares, tu verrais mieux. Hop. gauche. gauche bah oui mais deux secondes je ne peux pas euh... je suis pas partout moi Gentille, la madame, là, mais elle croit quoi? Hop, raté ratage d'escalier en beauté. Il y a un de trucs à doute ici. Alors, elle est où? Elle est morte hein euh... dehors. Vous êtes euh... vous avez demandé de l'aide? Hein Je suis là. Ah, d'accord. Oui. Ah, évidemment, je m'approche, elle se barre, elle se fout de moi. C'est pas Magda. Elle se fout de moi, elle est revenue dans la maison. C elle me ma peau. Alors, qu'est-ce que tu veux J'ai une dette envers toi, prends ça. Je n'ai pas pris grand-chose, mais je te l'offre avec plaisir. On va les mettre, fais attention à toi. Ah, des médocs. Nickel. On va mettre dans la voiture. Comme quoi d'aider ses voisins des fois ça aide pas mal, non on met pas dans la voiture. On va mettre, on va prendre ça et on va mettre le sac. Tu veux bien te mettre dans la Vroom Voilà, merci. On va fouiller ici tant qu'on est là et qu'il fait nuit. N'est-ce pas il y a vachement de bagnole ici ou c'est moi qui rêve ma collègue elle est en train de de tuer tout le monde dehors la PNJ vous savez pourquoi la blague était assez assez marrante pour ceux qui l'ont raté je vous invite à regarder juste avant là, ce que la PNJ a dit ils sortent des, des petites blagues par moment. Ça vole pas très haut, mais il y en a, elles sont sympatoches. Ici. Ok. on a trouvé le t-shirt western l'équipement qui va bien dans ce jeu vous savez habillé en cow-boy on a un sac de médoc des médocs mais alléluia on va pas on va, on va pas cracher dans la soupe c'est un bon spot non seulement on a non seulement on a réussi à aider notre voisine qui nous a donné elle est où l'autre qui nous a donné des médocs et en plus on a trouvé des médocs là c'est pas beau tout ça hop il y aurait encore quelque chose que j'aurais oublié Des fois, de nuit, ça brille plus, on y voit mieux, mais. Donc que ce soit à l'extérieur. J'ai un petit doute là-dessus. Par contre, on a des... un véhicule ici. Il n'y a rien. Où c'est qu'il est situé Parce que Ça serait bien celui-là, il est un 4 places. Il n'est pas très loin de la base. Là. Nous, on est là. Euh, ça peut être un véhicule qui peut être sympa en véhicule lourd. Parce que c'est un quatre-portes. Donc, euh, peut-être avoir à le ramener à la maison. là À voir ça. Ok. Bon, ben, je ne sais pas. On va aller à côté, là, voir euh, s'il y a des trucs. Je pense que c'est de l'essence. Hmm. Euh, toc. -toc. Euh, quest ce qu'on peut jeter euh, On va jeter, on va jeter, c'est pas ça que je veux. Inventaire. On va jeter la massue, on s'en fout pas vraiment une chose super importante, on va prendre ça, euh... ici on a quoi, je pense que c'est l'essence, non, et là, et toi, tu es full, je crois, aussi. Elle hein mmh. est full, cette ci aussi. Bon, laissons son nana. Allez, on va retourner à notre voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin tant qu'il fait nuit Il y a une autre baraque à côté, mais on est complètement fou. Le problème, il est là, quoi. On est complètement totalement full. Totally full. Est-ce euh qu'il y a besoin d'être réparé le van Non, je pense pas. Hein On n'a pas.. Euh si. un peu, mais bon. On ramène quand même deux sacs de médoc, c'est pas mal. Il n'y a pas de mission. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est rentrer à la base. Ok, donc c'est droite. Enfin droite, droite. Droite, droite. Droite, droite. droite. Allez, déposer tout ça. Donc tout droit, évidemment. Lâche-ma portière, voilà tu n'avais qu'à pas être de derrière mes roues voilà, droite euh, droite droite et droite c'est trop compliqué là on devrait se retrouver donc du fait que j'ai pas eu de retour, ben, je vais choisir moi-même le chef, hein, je vous le dis ça sera peut-être, ça sera sûrement pas shérif parce que shérif, euh, c'est un des chefs, je trouve, les moins, les moins intéressants parce que euh, tout simplement, il faut toujours aller buter des gens, quoi. Voilà. <coughs> ah, mais tu l'as tué, c'est bien. Alors, on va aller poser les médocs. Là, je peux pas passer, je l'avais fait exprès. Au cas où on est des des, des zonzons qui viennent nous embêter. Hey, recent, so take ok. Mes On va les poser ce qu'on a sur nous. Hop aussi qu'on s'occupe des, des cœurs de peste, il hein, faut y passer de toute façon voilà on va basculer où t'es l'hélicos oh elle est ma deuxième là ici, on va basculer sur elle ok on va mettre euh, ceci, ceci raté de truc hein. euh. ça je crois que c'est un accroché au rétro de votre véhicule d'assaut autour de votre cou valeur commerciale exceptionnellement c'est à vendre je croyais que c'était un truc à mettre dans la je vais pas la trouver cette playstation ça bête ok euh, bouffe on n'en a pas trouvé euh, médoc on va peut-être les garder de côté à 24 on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal. Histoire qu'elle nous dise pas, euh, la gérante des stocks, vous euh, dépassez à cause de vous. On a perdu, tatati, tatata. C'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas trouvé... Euh... Hop. On va... Hop. Ici... On va trouver trou -tru de la bouffe aussi. Hein. Voilà, on a deux trucs d'amélioration décidément je vais toujours passer par là on a deux trucs d'amélioration qui pourraient servir on va regarder ça Et j'aimerais bien aller chercher à pied là, la voiture euh, un petit peu plus bas j'aimerais vraiment aller la chercher Hop. alors on va regarder au niveau de la base euh, c'est pas ça que je veux c'est la communauté, donc elles sont crevées toutes les deux, hein. on a déjà regarder si elles ont débloqué euh, des choses, non et non. Alors, euh, au niveau de la base, on n'a rien trouvé, ici, le générateur, ça c'est où une presse à mission pour faire des munitions à installer à l'armurerie à la forge mais je crois qu'on a déjà des trucs dedans là c'est pour faire quoi okay. euh... Alors, où est-ce qu'on peut le mettre ailleurs Atelier, armurerie, forge, garage ou installation similaire ben, Je ne sais pas. Euh... Dans la cuisine, il y a quelque chose. Messe. Euh... Oh là là, il ne lâche pas. Hein. On a toujours un truc à faire. On n'arrête jamais dans le jeu. Base, euh... cuisine, on a le frigo. Donc, ce pas bon. Euh, garage. On a là, euh, ici il n'y a rien. Euh, salle de sport, il je mette autre chose dedans. Ici, l'eau à la limite. On peut l'enlever. Et on pourrait mettre... Euh, non, on peut pas. On peut automatiquement l'eau, on met là. Sinon, t'as rien de ce que tu dis. Je peux pas le mettre. Et l'autre truc qu'on a, c'est dans l'atelier, l'armurerie. Mmh. Okay. Je ne sais pas pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc, au niveau de la communauté, on va donc euh, mettre un chef. Hein. Comme ça, ça sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition On a commerçant. Alors, euh, le le, si on met un commerçant en, en tant que chef, il va nous apporter dans notre dans notre base euh, des grandes installations, entrepôts commerciaux, faire venir des commerçants, euh, nourriture plus 4 par jour, euh, un alambic. Si on met Anna, non, non, non, non, non, non. C'est shérif, donc un hôpital de campagne, des petites installations, des stands de tir. Le problème étant que le, mais, que le chef shérif va falloir buter énormément de monde. Et c'est pas celui que je préfère. Au niveau du de Kate, qui est constructeur euh, tour de Tireur d'élite, caserne luxueuse, petit générateur 3, nanana, laigne, seigneur de guerre, grande installation, euh, etc. Je sais plus si seigneur de guerre ou un euh, shérif, enfin bon bref. Euh, commerçant, grande installation, on en a deux commerçants en fait. Ouais. Deux commerçants, seigneur de guerre, on en a deux. Et zip constructeur. Écoutez, vous savez quoi euh, Je pense qu'on va mettre. constructeur voilà alors je suis désolée si vous euh, ne vouliez pas constructeur mais autre chose ça fait deux vidéos où je vous ai demandé votre avis vous n'avez pas répondu donc euh, il faut à tout prix que je, je je je mette un chef sinon la partie ne se termine jamais et comme je vous ai expliqué j'ai énormément de let's play en cours euh, donc je vous ai fait plaisir, euh, je vous ai fait un let's play, donc euh, une fois que les, tous les cœurs de paix sont éradiqués dans la ville, le let's play est terminé, après vous avez la cinématique finale. Donc on va prendre euh, Kate, alors euh, on va prendre le contrôle de Kate, formation de police, on va la prendre, Okay. la lettre trouvée dans la voiture de l'inspecteur Jackson a été expédiée après l'épidémie, ce qui veut dire qu'il est peut-être toujours en vie. Mm -hmm. Donc toi, je vais te dire d'aller te reposer parce que tu es fatigué. Euh, et bien, je vais prendre toi, tu à côté de moi. Voilà, viens avec moi. Alors, euh, notre but étant avec elle, alors comme je vous disais, j'aimerais bien prendre ce véhicule. Hein. Voilà. Où est la mission euh, Tac, tac, tac, celle-ci. Euh, ici, tout à fait en bas. Hein. Et, éradication de nuisibles. C'est ici. J'aimerais bien, j'aimerais bien, alors attendez, hop. J'aimerais bien à, à pied aller chercher ce véhicule-là d'abord. Et le transformer en, en véhicule lourd, ça va pas être très dur euh, si on en plein jour. Au niveau là, les commandes, euh, ok. Donc, on va lui faire le plein. L'autre, elle a rien. Le problème étant que si je bascule, euh, ben on perd la mission. Donc, c'est pas vraiment le moment de basculer. Et on va prendre des médocs. Hop, hop, hop. On insiste comme ça. On va prendre un truc d'essence. Euh, médoc, médoc, médoc. Consommation, restauration de santé. Anti-douleur. Et là, la différence c'était quoi Une grande quantité de santé. On va prendre ça. Voilà, et puis on va aller à Pat à, à chercher cette voiture. Franchement, euh, j'ai bien envie de la transformer en véhicule lourd. Euh, C'est à 446 mètres. C'est beaucoup. C est c est beaucoup. Perturbation proche. Bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe euh, Vous pouvez me laisser deux secondes Ok, bon, on va aller là. On ira chercher la voiture plus tard. Apparemment, il y a beaucoup besoin d'aide d'urgence ici. Donc, je vais enlever mon point jaune. Où ce que j'avais foutu J'ai un autre point jaune quelque part. On va enlever celui-là pour l'instant. Et on va se concentrer sur L1. Hop Donc à droite, euh, à gauche, ici dans la broussaille. Hein. En même temps, c'est à 200 mètres. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Perturbation proche. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Ils s'engagent Tu as de la chance, c'est calme pour l'instant, mais les zombies sèment le chaos dans les environs et risquent de revenir d'une seconde à l'autre. De la chance, faut le dire vite. Alors faut les aider. Oh putain, il y a des pestiférés et tout le bordel. Hein. Nous, on va en profiter pour ramasser ça. encore une minute à les aider euh, ça vient de derrière non, ça vient de devant pour l'instant il ne gère pas trop mal hein. 49 secondes 22 secondes. Ok, il y en a quand même encore qui arrivent. 3 secondes. Allez on va aller parler à la dame donc c'était juste les aider pendant quelques secondes. Euh, deux secondes. Vous m'empêchez de faire mes missions. C'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Vous arrêtez pas hein, tous. Hein. Mais est-ce que vous venez nous aider à nous Jamais, jamais, jamais. Je le dis à chaque épisode, mais jamais ils nous aident. Alors à qui il faut que je cause Parler d'un n'importe quel habitant. Ben Jasmine d'Ar. Je sais pas quoi dire, on te doit une fière chandelle. On aurait besoin de Médoc, des munitions, j'aimerais bien une nouvelle arme. Euh, bah, Médoc. Voilà. On le dans la voiture directe. Hein. Hop, et hop. Bon. Cela est fait, à moins qu'il y ait d'autres trucs là-dedans que j'ai pas vu. mais enfin, ça m'étonnerait. On prend les échantillons. Je pense pas qu'on ait raté quelque chose. Je pense que c'est parce que ça peut être en avant-poste. Bien que normalement, même avant-poste, ça se met noir. Donc, bon. Ok. Euh... Il y a un petit truc là. Il y a de la bouffe et des balles. C'est hein. peut-être intéressant. C'est loin Non, c'est juste à côté. Allez. On a pas mal de choses à looter. Munitions. Gagner un t-shirt. La veste sherpa d'un des de sables. Wow. Ok. des choses. Oui, sûrement. À l'étage. Non, même là. Ah, nope. We still got company. Ah oh, faut descendre la voiture. Je me fais de venir avec. Là, je vais venir avec, hein, je vais péter la rambarde en bois là. Et je vais venir avec. Parce qu'il y a quand même pas mal de sacs. à voir si le coffre est pas plein non plus. vu que je ne peux pas changer de perso euh, vu qu'elle a une mission on peut peut-être euh, réparer le truc il n'y a pas de place euh... ça on prend ça ça on le met là-dedans on va le garder avec nous euh, ça. On va le mettre là. Qu'est-ce que vous avez tous à me aujourd'hui Laissez-moi Laissez-moi bon, On va y aller laver la voiture, on va tout péter. direct à là c'est plus vite fait c'est radical c'est clair c'est net et il n'y a pas beaucoup à chercher alors ah oh, on avait un truc de bouffe ça va nous aider un petit peu à refaire nos stocks euh, et, et, et, et, et, et. que va-t-on trouver ici Ouf, Je pense que ça pourrait être un bon avant-poste, ça. Hein Je pense. Est-ce qu'il y a possibilité euh, de le prendre en avant-poste Comme ça... Euh... Alors, ça nous réserve de nourriture une et demie par jour. Changement de personnage, armoire, fourniture dans l'avant-poste, la périmètre de sécurité. On va le prendre. Quitte à l'enlever, après, on s'en fout. Ça nous permet de vider nos poches. Alors, on a ici ça, ça, ça, ça... Ça, ça, ça. ça. Bon, évidemment, pas les sacs. Les sacs, hein, faut pas rêver. Ça reste euh, des choses qu'on laisse dans la voiture. Quand on les prend, du moins sous forme de sacs. Donc ça, ça. Lui, on va le basculer. Ici, un sac de plus. J'aurais dû le, le déverrouiller. Alors pourquoi j'ai pris cet avant-poste Parce qu'il y a des ressources d'essence, de nourriture et de munitions. Euh, donc euh, ça nous ajoute pas un avant-poste, c'est dommage. Mais il euh, y, y en a certains qui vont nous rajouter un avant-poste. Donc celui-là, ça peut être juste le temps de, de faire ça. Et puis on le lâche. On perd effectivement les points... Euh, on a, mais bon, on les regagne si vite que c'est pas gênant. Alors, on va mettre ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Merde, j'ai remis les médicaments. Donc, je reprenne un euh, restauration de santé max. Voilà, hop. Euh, il reste des choses en haut, je crois. Je préférerais trouver un avant-poste qui, euh, qui nous donne des médocs, hein, pour être honnête. Même si je trouve que par rapport au 1, les avant-postes euh, sont pas aussi bien. Voilà. C'est pas du tout le même système que dans State of Decay 1. Vous avez la série sur la chaîne. Ce n'est pas du tout, du tout la, le même système. Hein. C'est ce que je reproche un petit peu. C'est dommage. Je préférais le système du, du 1. Mais bon, on ne peut pas tout avoir voilà alors ici parce que là, est au milieu de nulle part donc à la limite euh, on s'en fout un peu qu'est-ce qui nous reste dans le coin euh, la maison on l'a fait là et alors formation de police les balfreurs machin truc hein. c'est ici et personne inconnu à la porte d'accord euh... bah, on est à côté de, de, de la base hein. Donc, on va aller là. Hop. Les autres vont attendre un tout petit peu. Puis, s'ils sont pas contents, on se les mettra à deux, on les tuera. Donc, euh, hop, 20 minutes hein, pour aller à la base. Ça change pas. Il y avait le fameux véhicule aussi que je voulais aller chercher. Euh, right, here. right here. Ok. Right here. Il oui, est où les gosses là Il me right here, mais right here, peut-être mm -hmm. pas right here. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut qu'on le recrute. Pas lui. Non. Euh, soit c'est quelqu'un qui veut qu'on le recrute, euh, soit c'est quelqu'un euh, de l'armée. En tout cas, c'est un des deux. Euh, dehors, non, on l'a passé. Sur le toit Non. Oui, le gazier. Ouais, sur le toit. Alors, les vagabonds. Je commence à comprendre l'intérêt de s'installer avec les bonnes personnes. Alors, on va savoir plus sur toi. Lui, il fait de la cuisine. Ok, alors, on va regarder euh, au niveau de notre communauté. Est-ce qu'on a un cuistot Je ne crois pas. Alors, ici, Donc, quelle construction, service public euh, lui, elle, elle n'a pas de métier, enfin, on pourrait lui mettre la cuisine. Euh, mais bon, on lui mettra autre chose, biologie. Euh, là, je crois pas hein, qu'on est cuistot. Ici. On n'a pas de cuistot, Mais après, on est, est fou là. Hein. Le problème, il est là. Hein. Alors, euh, ce que je voudrais voir, c'est 18 minutes. Hein, J'ai le temps de redescendre hein, et d'aller voir si au niveau de, de l'inventaire, on a des bouquins de cuisine. Hein. Parce que si on en a, on ne va pas se prendre le chou avec le, à le prendre. Hein, ça ne sert à rien. On en a deux qui n'ont pas de métier. Euh, donc, euh, donc, on a jardin mécanique, euh, on va le prendre, on va le prendre. Euh, moi qui avait des team filles, je me retrouve avec des garçons. Alors, ben ouais quoi, j'avais dit faire une team fille. Oui mais je sais, pas, on, je sais pas si on voit leurs traits. D'abord voir, euh, t'es cool ou t'es pas cool. J'ai pas les traits. Alors, cardio, astuce, il est nul. Quand il est nul, cuisine, il est pas mal. Hein. Mm -hmm. oh, on peut le virer après. Non, hein. okay. lui, je, je vais... Euh... Ok. Donc, ça c'est fait. Au niveau de la map, euh, formation de police, les baffleurs, éradica éradication de nuisibles. C'est où euh. Là. Donc, on va aller là. Elle fera sa mission après. Ah oui, je voulais prendre la voiture. Bon, j'ai la chercher après, elle ne va pas s'envoler. Hein. Hop Donc, par rapport à la map, pour aller là-bas, faut que je reparte sur la gauche. Gauche et première à gauche. Pourquoi tu dis ça, toi Arrête de me faire peur comme ça. Euh... Ok, ouais. je suis pas pris à gauche gauche et gauche Ouh. vous n'avez pas vu hein Encore ici? Oh my god, mais ils m'embêtent eux! Lâche ma portière! Ok. Donc, prêt à repartir. Alors, qu'est-ce que tu veux Avant d'aller explorer le restaurant, j'aurais besoin de toi pour sécuriser l'endroit. Bien, allons-y du zombie. Et on le prend. Allez, hein. Donc, il va aller où, lui Il. Si, juste en face de la base, hein Le Red Talon n'est pas une personne de confiance, je vous le dis. Wow! Dérapage non contrôlé? Je suis pas sûr que ce soit la bonne route. Euh, non. Pendant que je passe. Euh... À droite oui face à la base j'avais dit hop la vache je... j'ai failli tomber dans le trou là hop c'est ici On pourrait faire avec lui si je réfléchis il reste combien d'infestations il en reste euh, de coeur de peste il en reste quatre si on se fait des soins je pense qu'on peut arriver à avancer le steak avec lui on va se faire deux soins on va, merde, on va se faire des soins pour euh, pour les coeurs de peste et on va les faire deux coeurs de peste avec lui et elle parce qu'elle a assez de munitions parce que l'autre n'en a pas. On va se servir de lui pour se faire les... Merde, j'ai posé le fusil, moi. Euh, pour se faire les cœurs de peste. Bon, celui-là est enrayé. Le 29. Je prends celui-là. Et 22 balles de plus. Ok, on va se faire à, à, à l'infirmerie des Médocs. Quand faut-il que je la retrouve, je crois qu'elle est dedans. Euh, ici. Donc, on va se faire des... Euh, hop. Un. un deux. 3. 4. Voilà. Lui on s'en fout si, euh, si il chope la peste. C'est pas notre problème. Euh, euh, donc on va aller se faire des cœurs de peste. Hein. Alors, on va pas tenter de faire ce qu'il veut juste en face. Hein, parce que ça se trouve après il va se carapater à pied. Il va pas nous demander de, de le ramener. Donc on va direct aller se faire hein, les cœurs de peste. Hein. Et puis, euh, c'est quand même assez loin. Hein, mais bon, c'est déjà pas mal. On va essayer de se faire celui-là. Je vais enlever hop, le point que j'avais mis pour les nuisibles. On va se faire... Euh, voilà, juste en face. je le fera après. Euh, c'est toujours vivant, pépère. Donc là... c'est pas à porte à côté. Hein. Donc, là, le plus près serait celui-ci mmh. ouais on va faire celui-là et... on va en profiter qu'on est un, un... un... un... chevalier et servant on va dire femme sadique que je suis pour s'en servir avant de l'amener là où il a besoin d'aller s'il est toujours lion bien sûr ce qui n'est pas gagné j'espère oh merde enfoiré il nous a lâché D'accord, bon, mais on va pas faire ça alors. On va aller euh, là où on doit aller. C'est-à-dire ici. Oh, qu'un enfoiré. Je ne l'ai pas aidé, hein, pourtant. Par contre, est-ce que j'ai de l'essence Je sais plus. Ah oh, ouais, puis j'ai pas vidé le coffre en plus. Après, on peut se les faire à deux, hein, mais c'est plus compliqué. On verra. Peut-être dans le prochain épisode. Là, on en est à 44 minutes. On a quasiment rien fait. C'est dingue. Je J'ai même pas vidé mon coffre. Donc, je sais plus pourquoi je suis partie, mais je suis partie. Ah oui, pour le... sa mission à elle de police. dans la mise à jour ils ont fait un truc du style euh... parce que c'est vrai qu'on a abusé de ça euh, de prendre des compagnons par rapport à des missions et, et euh, de s'en servir en fait euh, tout bêtement pour faire cœurs de peste alors le jeu il est fini mais euh... je veux dire vous avez toujours des mises à jour régulières, comme vous avez pu le voir des ajouts des machins et je pense, je pense qu'ils ont dû s'apercevoir qu'on abusait un petit peu de ça. Ils ont dû nous l'enlever. C'est pour ça que quand il a vu que je l'amenais pas là où il voulait aller, eh ben il s'est barré. C'est pas grave. Nous trouverons, nous trouverons mieux. Il y a une infestation par contre où on va. Hein. Euh, Allez, petit. On vient voir maman. Ça, des hurleurs, il y en a partout. Dans toutes les infestations, on a des hurleurs. On va reculer. Oh, mais il y a du monde au balcon, toi, le gros, tu lâches ma portière. Tu lâches ma portière. Voilà. y a quand même du monde ici. Allez, les hurleurs, venez. Les trois. Je fais un strike. Hein. Yeah, un beau strike. Et voilà. Il n'y en a plus. On a éradiqué une infestation. Bah, elle est pas mal, elle voulait la virer et puis euh, non, tout compte fait, je la vire pas. Alors, il faut qu'on fouille la maison. À la recherche de, de ce qu'il nous faut là. Donc pour la quête de la police, comme ça, après les fêtes. Hein. Par contre, il faudrait qu'elle trouve elle l'indice euh, assez vite. Hein. Non, je ne veux pas... Euh l'impression d'être au bon endroit elle est les déjà comme ça euh, faut que j'arrive à basculer sur l'autre après euh. elle est foule. Hein? Ici. dans la voiture dans la voiture d'armes ah euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il a... hmm. va fouiller de toute façon ça Alors, euh... fouiller la maison à la recherche d'armes laissées par l'inspecteur Jackson. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Non. Est-ce qu'il y aurait... Euh... Ouais, ben bah là, t'attends. Euh, je ne peux pas. Fouiller la maison. On a fouillé. Est-ce que ce serait... Là-dedans, je pense pas vraiment que je vis de mes poches. Pourtant, euh... ah ouais, c'est vrai qu'en plus oh, tout est fou là. On a posé ça, c'est bien prendre par un. Euh... Est-ce que je peux lui donner? Non. Alors, euh, d'autant plus qu'il va faire nuit. Tout va bien. À la limite, je peux poser euh, des trucs au sol. Hein. L'autre le prendra et on va ramasser que les armes. Hein. C'est bizarre cette affaire. Il y a un truc. Hein. Ah, du fait que je ne puisse pas tout ramasser. Hein. des armes c'est pas des armes je suis en tour en fait alors. on a trouvé c'est bon Okay. On, va on va basculer, basculer sur le perso, et on va récupérer ce qui reste. Donc ça, euh, vous savez que j'ai jeté tout ce que j'avais Ici. Hop. Ah, il n'y a plus de place non plus. Bah, On est parti complètement full. C'est ça la bêtise, hein le coffre full. Euh... Bon. Oh, j'ai pas pu prendre ça non ça faut que je le prenne hein. voilà qu'on qu en a du matériau de on va fouiller quand même oui. alors on va dire que sans jette carreau et sans jette voilà alors, par contre on va essayer de trouver tout ce qui est munitions plutôt on a besoin. Non. Prêt. No room. No room. No room. Tout le temps no room. Tiens, mais tu peux te soigner, hein. Voilà. Euh, donc là, on a quoi? Euh, station de perçage manuel, installation dans atelier. J'ai plus de place. Bon. Ben on reviendra. On est obligé. On est full, full, full, full, full. Sans compter que là-bas, il y a possibilité. Hmm. A un sac. Ah Tu m'embêtes euh, J'ai plus d'armes à distance qui est... A... Non, je ne le jette surtout pas, c'est celui du, du fusil à ouais, mais le fusil à pompe, il est un peu pourri, il faut être honnête. Euh, donc elle aime bien, on va lui mettre, mais bon... Voilà. je pense que la voiture aurait besoin d'être réparée donc on va mettre ça par terre on va prendre ici le kit de réparation on va réparer notre room on ah va bah récupérer notre fusil ah bah il aurait encore besoin d'un kit de réparation apparemment là il n'y a rien ici essence ouais, Non, mais là, on est complètement full. Donc, on va rentrer à la base. Euh, signal mystérieux. Ouais, C'est à côté. Ça crée un petit peu. On va y aller, hein, mais euh, voilà, je suis pas sûr que... Eh. Allez voir. Mais euh, bon, je ne vous cache pas que les signals mystérieux, c'est pas les meilleures choses dans ce jeu. Tiens, je crunch. T'as qu'à pas être au milieu de la route. C'est pas vraiment les meilleures choses du jeu, hein. Donc tout droit. Ouh, il y avait un mastodonte là. On se casse. Signal, signal mystérieux c'est bien souvent euh, sauvage et j'en passe on n'est pas les meilleurs amis du monde avec eux en plus donc euh Mon ami est allé voir un marchand, mais n'est pas revenu. Tu pourrais partir à sa recherche ah ben, On va le retrouver euh, si tu veux. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut changer Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. Ton ami quoi ben, Écoute, euh, mon ami est allé voir un marchand... J'espère qu'il va partir à Tartuffe les nouilles. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Qu'il soit dans le coin. Alors, ça me dit quoi oh, Ah, ben, il est juste à côté. C'est pas plus mal. Il est juste à côté de notre. Alors. Je suis là. Faut que j'aille là. Donc je recule. Donc gauche et gauche et après on trouvera. Ok. Oh my goodness. Remets-toi sur tes quatre roues. J'aurais voulu le faire, ça j'aurais pas fait. Hein. 二老子安生 Une autre zone save là, euh, alors l'ami est allé là-dedans. Je pense qu'à mon avis, ah non, il y a bouche. alors. J'ai besoin de ton aide pour, pour amener tout ça à ma base, mais je suis malade, j'ai trop de trucs à porter. Tu peux m'accompagner ben, hey, Oui, viens. Hey, Qu'est-ce que tu fais là Licos, tu fais quoi Continue de parler à Tali. J'entends les zombies qui approchent. Si tu utilises un poids passer, je pense que je pourrais me servir à accepter. Euh, hop. Récupérer la bouteille de blocodeur au sol. Je suis obligée de faire ça. Qu'est-ce que je peux jeter Que dalle hein. euh, Au niveau d'elle, en tout cas. Euh, elle est où l'autre Oh, ma collègue, elle est là. On va prendre elle. Là, On va jeter... Euh... Ah, ça. Tant pis. On va lui prendre sa bouteille de blocodeur, là est-ce on va le dégager hop, hop. là ça plus là, il y a beaucoup trop de monde pour nous ok là euh... échappe on, on fait quitter la partie menu principal je vais avoir paumé ma bagnole mais j'avais pas le choix J'avais pas le choix. Dans des cas comme ça, quand vous êtes bloqué avec tout un. Là, c'était même plus une horde. Hein. Alors, on était complètement. Le blocodeur, le problème est qu'il vous donne le, le, le, le virus. Donc, en plus, je l'avais largué puisque je ne pensais pas voilà, me retrouver dans cette situation. Comme quoi, il faut faire gaffe des fois au quêtes que vous prenez. Quand vous êtes bloqué comme ça, la meilleure des choses, c'est quitter et reprendre votre partie. Enfin, euh, revenir au menu principal. Voilà. Euh... Parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez perdre vos persos. Euh, donc, on va ramasser notre truc là. On va bien sûr se soigner. Ça, on jette, on s'en fout. Et j'ai plus ma collègue avec moi. Hein. Elle est rentrée, alors. Hein. Non, elle est avec moi. Ça va. Ok. Non. On se casse. Donc, ça a annulé, en fait, euh, la mission, là. De merde. Hein. On aurait très bien pu se faire avoir. Par contre, le véhicule, je crois que je l'ai pu. Je ne sais pas. Je crois que le véhicule, si c'est bon. Ils ont rectifié ça. Parce qu'avant, quand on faisait ça, on perdait... Enfin, le véhicule n'était plus au même endroit. C'était ça. Donc, euh... bon, là, ça va. Heureusement. Le véhicule est là. Alors, où est le, le truc là C'est à moi ici. Puis y voir l'endroit où je peux vider mes poches, je vous prie. Ça doit être sur le toit. Non, c'est en bas. à travers là voilà c'est dedans on va aller vider les poches on va soigner l'autre hein, parce qu'elle doit être dans un état la pauvre Alors, ça, ça ça ça ça sans mal garder euh, ensuite allez est où voilà ouais elle aussi elle a pris cher comme quoi, faut pas aider, c'est pas toujours la meilleure des choses à faire. Hein. Donc, hop, hop, hop. On va basculer euh, sur elle. On va se prendre un flingue plutôt que l'arbalète, hein. ça sera mieux. L'arme qu'elle a, j'ai pas fait gaffe, mais bon, on va prendre ça, on va l'équiper. Et on va se prendre un, une arme dite correcte. Euh, hop, hop, enrayé. Qu'est-ce qui va avec ça euh, Ben, celui-là. Et on prendra, on va l'équiper. Voilà, hop, on s'est vidé les poches. elle, elle va se soigner un petit coup, bon, c'est pas la même, euh, donc on va basculer sur l'autre perso, qui elle va se soigner, oh, elles ont triché, hein? donc ça c'est la chose à faire euh, euh, quand vous avez une mission comme ça, il y en a, elles sont euh, super, euh, comment dire, chiantes mission. Donc, n'hésitez euh, ouais, pas quand vous voyez euh, voilà, que, que ça part en, en turbine, comme ça, de le faire là. N'hésitez pas à, à faire échappe, à revenir en menu principal et vous sauver, sauver la peau, quoi. Surtout si c'est des persos importants. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Hein. La touche est faite pour. I'm declaring this location Donc on va fouiller un petit peu, puis on rentrera à la base. On, on changera de personnage. Non, c'est pas toi que je vais parler. On changera de personnage, parce que là, elles ont pris quand même un bon chou dans la tête à l'histoire. Là, elles sont blessées, elles sont fatiguées. Et puis on en restera à l'épisode, parce qu'on en est à 1h09. Donc je ne vais pas non plus faire des trop trop longs épisodes, pour éviter que ça saoule. vu euh, qu'est-ce que t'arrives, toi Ah oui. Ouais, d'accord. Par contre, t'es chelou, toi, mec. Hein Donc ça, je te le donne. Ça, je te le donne un carton prêt artisanaux et, parles, euh, et puis un clou au bout de quelques secondes il en met plan, ça, euh, ça je te le donne qu'est ce que tu vends d'autre rien oh, fait. Donc, toi tu veux pas me parler de toute façon tu es là pour voler alors, prends le bloc si tu veux alors euh, ici Il est bizarre, lui, hein Vous allez voir qu'il a se transformé en moins de deux en bronzons. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans la voiture, ça surprend. Hop, ici. Vous êtes gars, il vous parle tranquille, puis d'un seul coup, je... il s'est transformé derrière. Donc, euh, c'est pas cool, faut arrêter la voiture et le buter. Euh, donc, euh, ouais, ça surprend l'affaire, ça surprend. Allez, des munitions, c'est nickel. Et donc, ici, on à 2 sur 4. Ok. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Ah, lui, il est, pas... il est, il est, il est touché, hein. Donc, euh... mmh. hein? Ouais, on va pas rester très longtemps avec lui on t'aime bien mais tu... il va faire nuit en plus donc euh... où es que je t'échange euh, truc, ce truc que j'ai pris tiens comme ça ça me fait de la place dans l'inventaire ça va hop euh, on va te garder ok bon par contre toi on... Salut, bon courage. Tu as l'air super mal, mec. Bon courage à toi. Euh, donc, nous... On va aller poser ça dans notre euh, coin à nous, ici. Il Et... 19h27 heure réelle hop voilà est-ce qu'on a d'autres munitions là-dedans euh, qui correspondraient à ça ouais ici 30 Fusil à pompe, il n'est pas terrible, là, ça me voit. Il tient son fusil à pompe. C'est bien. Tout a marché comme prévu. Alors, signal mystérieux, c'est ouf. Mmh, c'est la même chose. Hein. Je pense que ça va être le même bordel. Hein. On va voir, mais euh, je pense que c'est. je pense que ça va être le même bordel Je pense que ça va vraiment être le même bordel. Euh... Elle est pas dans. On a perdu un membre du groupe. te faire voir c'est une grosse erreur pourquoi tu vas me faire quoi hein débrouille toi c'est bon j'ai failli laisser ma peau deux secondes plus tôt alors on m'a dit que Ouf, sécuriser le territoire 5 sur 9 de cœur de peste détruit. On va faire ça. C'est une grosse erreur. Tu n'as pas voulu m'aider. Tu vas le payer. Je veux pas savoir là. J'ai pas envie euh, d'y laisser mes persos. Bien que, comme je vous dis, moi je suis complètement full au niveau. Euh, parce que quand vous avez fini une partie, vous avez la possibilité de, de, de garder vos communautés. De les sauvegarder, de les enregistrer, quoi, en fait. Et euh, je suis full. Je suis déjà full. Donc, euh, je m'en fous un petit peu. Voilà. Là, vraiment, le let's play, c'est pour vous. Moi, le jeu, je l'ai fait dans tous les sens du terme. Fini, refini et refini. Sauf la partie où je vous dis, je teste jusqu'à quand je peux tenir 100 mètres de chef. Et là, la partie est interminable. Ouais. T'es ouf. Joseph nous n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Est-ce que tu pourrais jeter un oeil du côté du roi du prospectus Je peux jeter un oeil. Euh, tu... Pas de plan foireux euh, Parce que là, les plans foireux, il y en a un petit peu marre quand même. Hein Donc on va aller euh, voir au roi prospectus pour rechercher Joseph. Mais on va d'abord fouiller la maison. Leur Le talon, il euh, ne faut pas y faire attention, c'est des... Donc on va fouiller ici. Je préfère aller au roi du prospectus pour chercher Joseph quand il fera jour. On va prendre tout ça. Hop, ici. Hum, hum. Le roi du prospectus. Ça, ça n'aime pas une boutique. Euh... On va changer de perso. Alors, prochain épisode qu'on fera, on fera les cœurs de peste. Je pense que ça peut être une bonne chose de façon à, à finir le let's play avant, avant janvier. Comme ça, en janvier, je pourrais instaurer un nouveau jeu. Donc, euh, je pense que ça peut ne pas être une mauvaise idée. Comme ça, une fois les cœurs de peste éradiqués, il euh, y a la scène finale. Et on est tranquille. Ici, il n'y a plus rien. Je vous aurais fait votre let's play. J'ai encore nuit. Ici, oui, Ici. Rien. Il y a l'air d'avoir plus rien dans leur base. Comment on est allé poser le sac dans la voiture Et leur camarade apparemment sera à côté. Ouh, toi, ça fait longtemps que t'es sur le mur, toi. pas là On va juste poser dans la bagnole. Ah oui, mais elle est pleine. On elle aller plus. Là. on va mettre l'essence bon oh, quoi que on n'en a pas trop besoin à côté là il y a juste un petit truc à fouiller et il y a leur copain qui serait juste à côté mmh. à 500 mètres quand même hein. Nothing more to kill here. Il a rien à tuer ici, dit-elle. Sur un air très sûr d'elle. Mais non, tu vas pas être assiégé, On va les faire, les infestations. On va même faire les cœurs de peste au prochain épisode. Promis. Arrête de râler. un bidon d'essence. hein. Euh, donc, leur camarade est quand même à, 500, à 400 mètres. On va jeter un oeil à pied. Ah, mais on a... Ah non, c'est pas notre, notre zone safe. Hein. Ouais, non, on va y aller en bagnole. Hein. On va y aller en bagnole. C'est mieux. C'est à côté. Oui, ma broume. Je vous dis, dans les jeux de survie, avec une boussole et une carte, je me perds. Là, c'est des voitures que je pomme. Franchement. Bah, c'est aussi pour ça que vous vous marrez hein, sur les lives, hein, parce je pas de tout perdre. Elle, elle, a, elle a pu... Est-ce qu'elle a des munitions comme ça Yes. Le couteau, on s'en fout. Est-ce qu'elle a Si je bascule... Sur elle, oui, ils sont faux. Alors, euh, oui, ma voiture elle est ici. Il y a un donjon par là. Ici, on va se le faire. Hein. Voilà, t'avais qu'à pas m'embêter. Il y en a un autre, mais elle va le faire, je pense. Elle l'a fait. Euh, J'ai un sac sur un, le dos. C'est un peu embêtant. Mais bon. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on fera, là on va aller chercher le, le gars et on le ramène s'il n'est pas quick. Hein. Mais... Euh, ce qu'on fera dans notre épisode, c'est aussi je voudrais récupérer cette voiture pour en faire un, un véhicule lourd, en fait. Ah ben, attends, on va, on va vider nos poches euh, là. Comme ça, euh, tranquille. Émile, Juste à chaque fois que je cherche cette maudite porte. Hein. Voilà. On va aller vider ça ici. Alors, on va sortir ça, ça, ça ça et ça ok on va aller chercher dans la voiture euh, où je l'ai foutu c'est fou hein, de pas se rappeler comme ça, je vais faire un test Alzheimer, moi, de pas se rappeler euh, de d'où on pose des choses on est tellement pris dans le jeu que ah ouais, mais non, c'est des sacs donc je ne peux pas vider la voiture Encore basculer sur notre compagnon quoique euh, je pourrais prendre ça sur moi là voilà et euh, mettre le sac voilà on va basculer sur elle euh, essence on est comment non, ça va euh, basculer Faites gaffe hein, quand vous manipulez vos touches. Euh, en Faites une mauvaise manip et puis vous le congédiez, il va se barrer en courant. Vous retrouverez tout seul. C'est un peu en kiki, non. Alors, euh, on va laisser euh, ceci. Ceci, ceci. On va garder les... Euh, ouais, 30 balles, je pense que c'est suffisant. On a un bidon d'essence et un truc au cas où on chope la peste. Donc, tout va bien. On va aller donc voir elles sont crevées hein, donc on reviendra à la base après ou moi je le ferai hors vidéo je reviendrai à la base et puis euh, on se retrouvera ben, pour le prochain épisode ce sera le 10 si je ne me trompe pas ce sera le 10 ou Pépin, un truc du cul du monde hein. on va prendre à droite hein, si on peut ouais Et est où lui j'aime pas quand c'est dans des trucs enfermés comme ça là. ça peut venir de tous les côtés on en a un là on va le faire euh, il est là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu ne rentres pas à la maison Ok. Parlez à Youssef de la mener à la base. Je suis bien contente de te voir. Je suis coincée ici. Je me suis foulé la cheville. Je ne peux plus bouger. Pas de problème. Je vais t'aider. Allez. Bon, la mienne est en train de se battre. On va fouiller là. Tant qu'à faire. pas venu pour rien. On va le ramener. Hop C'est foulé la cheville, pauvre petit choupinou. En mécanique. Hop, hop. Et hop, elle, elle est foule. Euh, oui, ma compagne, elle est derrière moi. Je vais basculer sur elle on est très très vite fous, là. c'est dommage qu'ils aient pas fait des sacs un petit peu plus grands ça aurait été sympathique en même temps je suis partie avec un coffre plein moi aussi donc, euh, médecine ça ça, est-ce qu'on peut échanger avec lui là, ton faire on lui, on lui donne Ouais. Yeah, sure. ça, prends-toi ça Et elle, euh, si je oui. rebascule, est-ce qu'elle aurait <coughs> des euh, choses à lui donner okay. Non, elle n'a rien. Ok, donc on rebascule sur elle. Là. Uh -huh. ah, ici, c'est fouillé, on va faire l'autre à côté. <coughs> Alors ça ici. la bouffe, on peut avoir de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Il ah, n'y a pas de bouffe. Okay. Ressources potentielles de bouffe, donc on devrait quand même avoir un sac. Hein. Voilà. Hop, ici, médoc, peut-être. Dans l'autre pièce, okay. on va faire la voiture là. Et là je suis foulée, mais il boit pas, hein. je vous le dis. Hein. Donc là c'est fait ici. Il y a aussi un véhicule là, c'est bien. Ok. Alors ici. Mystérieux inconnu. Ouais, je peux pas être partout voilà c'est dit je ne peux pas être partout j'ai euh, yosef à ramener à sa base hein. donc euh, ça on va lui vendre yosef viens là voilà hop hein. ensuite hein. Je pense que c'est de l'essence. Ok. On va le mettre euh, direct dans la voiture. Hop. Ça ne prend pas de place. Ensuite, lequel On n'a pas fait ici. Hmm. Alors, je peux prendre ça. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Je perds du temps. Ils ne sont pas contents. Alors, on va lui vendre ça. L'appel. Voilà. Ça il euh, y a autre chose je sais plus ce qu'on avait c'est qui, qui qui nous cause là qui nous dit j'espère que vous avez pas oublié Qui sont pas contents C'est bah, les foutre à dos mais bon on peut pas tout faire On peut pas aider tout le monde c'est pas possible Hop. Wow. Hop. On va jeter ça. Euh, on va prendre ça. Et euh, tant pis, euh, tout en tout, de pompe, euh, j'aime pas. Ok, elle, elle a un sac, l'autre elle en a pas. On va basculer sur l'autre. De toute façon, on n'aura pas assez de place. Hein. Non. Bon, allez on va ramener l'icos à sa base. Et nous, on va rentrer à la nôtre. Et on en restera là. On a quand même pas mal fait de choses. Hein. Euh, on dirait pas comme ça, mais... On a quand même pas mal... Euh... Bourlingué, avancé... On a fait des infectations on a failli mourir mais nous ne sommes pas morts on tient le choc tiens on va vider ici avant de ramener Nicos. alors hop hop hop hop et hop on va basculer sur l'autre. Elle n'est pas en épuisement total, hein, euh, donc. Euh, bon. Mais bon, faut pas non plus. Euh, elles ont des sacs à dos sur le dos et le problème c'est qu'elle, ça les fatigue deux fois plus. Donc euh, elle, elle a le pompe. Donc on va faire ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça. Voilà. Son autre base a besoin de médoc donc. Euh, on va aller leur porter ça. Et on verra ce qu'on fera. Je crois que c'est l'épisode 10. Si je ne m'abuse. Dans le prochain épisode. On fera des cœurs de, les cœurs de peste. Des infestations. Voilà. Voilà. Si elle me donne un sac par contre pour me remercier. Ok. Il est quoi, lui Il n'a pas de métier Lui. Non plus. On s'est des. Euh... Des personnes recrutables, ça. Mais nous, pour le moment, on fera, on fera les cœurs de peste avec les, euh, avec ceux qui n'ont pas de métier. On se fout un petit peu, pour être honnête. Euh, mystérieux, inconnu. Oui, à notre base, on arrive. Faut-il encore que je trouve. Alors, map. Je suis ici, donc je prends à gauche, toujours tout droit et un croisement. Je crois que je tourne. Alors, map. La nuit est vraiment, mais vraiment, pour moi, infernale dans ce jeu. Hein. Euh, c'est affolant. Euh, non, là, je peux pas passer tout de suite. Je passerai peut-être dans le prochain épisode. Ah, mais il est à côté, c'est pour ça. Alors, attendez. Buffet à volonté. Euh, hop. Ils sont juste là, en fait. Hein. Ah oui, non, ils sont là-haut. Ceux qui sont en haut. Oh, qu'elle Pourtant, euh... je cronche. Ceux qui sont en haut, en fait. Hein. Donc, euh... faudrait que je monte. Allez, on y monte. Par contre, s'il me donne. Ouh, ça c'était un caillou. Ça c'était un caillou. Bah non, pourtant c'est pas eux. va abîmer ma voiture je pense que si quand même c'est eux qu'est ce qu'il veut parler à Apple applejack on voir, ça sera à voir après donc on doit parler dedans c'est dur hein, d'arriver faire en 20 minutes là dessus c'est pas possible c'est impossible à part de, de, de prendre trois sacs et puis, pof, on coupe et puis on revient et puis on fait que ça. Euh, C'est impossible. Alors, lui, qu'est-ce qu'il voudrait Content que tu, vois, tu sois là, j'ai un petit cadeau you. pour toi. Euh, ouais, mais ça dépend quoi. Non, oh. Ah. Où est-ce qu'elle est, qu l'autre Ah, je peux pas en plus. Alors, on euh, ben, va ben, lui... Elle lui donne un sac et on va prendre l'autre. Voilà. Ok. C'était buffet à volonté. On aurait dû attendre et revenir. Mais bon, on ne savait pas. Donc on va retourner à notre base. On en restera là pour cet épisode. Prochain coup, on fera des cœurs de peste. On fera des infectations. Donc là, constructeur expertise Kate. Oui, j'arrive. Euh, je dis j'arrive au jeu. Donc euh, déjà, je vais redescendre et essayer de retrouver euh, par la droite. Hop. Bien sûr. Que je me rappelle. Waouh! Wow. Je suis un peu violente hein, comme fille quand même là, au niveau conduite. Hein. Tape le camion. Donc toi, tu m'agaces. Voilà. Donc, là, la prochaine à droite, je l'ai peut-être un, un petit peu raté. Je pense que je peux récupérer par là. Oui. Hop. Il faut, faut, faut vraiment que les développeurs dans les jeux... Euh, bon, celui-là, c'est pas pareil. Mais il euh, faut vraiment que dans les jeux, les développeurs pensent à mettre, euh, qu'on puisse régler les gammas. Parce que alors, c'est infernal. Hein. La nuit, euh, moi déjà, j'y vois pas. Je ne peux même pas imaginer vous. Euh, la nuit, comment ça ressort Enfin, si, je le vois quand euh, quand ah, je Je monte la vidéo pour couper les moments qui sont pas importants. Mais... Euh, un peu trop on est sérieux comme des ah, sardines. Ouais. Ici, c'est la plus grande base de la... Bon, tu ne pourras pas avoir plus grand. Hein D'accord Donc, tu arrêtes de râler tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi L'entrepôt du terrain d'aviation pourrait nous servir dans mon poste. Tu ne trouves pas euh, Merci pour l'info. Euh, J'irai peut-être jeter un coup d'œil. Ok. Euh, donc... Non. Euh, bah, je suis obligée de rester avec elle. Hein. Oh la la vache. Donc il faudra qu'on aille au prochain épisode. On en a deux en fait. On a celui-là. C'est en bas à côté d'une infestation. Ça sera l'occasion de la faire le prochain coup. Et ici, les bons desserts de Sully, le premier ingrédient. On va vider la. ce que je vais faire hors, hors vidéo. Euh, je vais vider évidemment tous les sacs, euh, les mettre dans les voitures, etc. Et puis, on se retrouve très vite pour l'épisode 10. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à marquer vos commentaires. Je vous ai pas attendu. J'ai ces trois épisodes où je vous ai demandé qui c'est que vous voulez comme chef. mouvement vous m'avez pas répondu. Là, mon but va être d'éradiquer au plus vite les cœurs de peste. Une fois que les cœurs de peste seront éradiqués, euh, ils seront sauvés. Et vous aurez le générique et le let's play sur... Euh sur « Tête au 2 » sera terminé. Voilà, donc, euh, écoutez, je vous laisse là. Faites attention à vous. Joyeux Noël encore à vous. Euh, J'espère que le Père Noël va vous gâter. Gardez des, dis des distances de sécurité. Portez un masque, l'avez-vous les mêmes plusieurs fois par jour. Euh, le moindre symptôme, quel qu'il soit, n'hésitez pas à vous faire tester. C'est gratuit, donc pas de soucis. N'hésitez pas. Sur ce plein de bisous, amusez-vous quand même. Gardez le moral. Et puis, pour ceux qui font pas les fêtes, euh, moi non plus, je ne les fais pas. Euh, ben, vous pourrez me retrouver en live euh, sur Twitch. Voilà. Donc, plein de bisous à tout le monde. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo sur Stat of Decay 2, garde notre édition. Bye, bye.